Oui, alors Pour nous, l'Armée des champions, c'est une opportunité euh, extrêmement importante parce que nos athlètes, euh, notamment en ski alpinisme, c'est un sport purement amateur. Donc euh, euh, on a des athlètes qui travaillent, qui travaillent beaucoup, qui peuvent travailler euh, dans des stations de ski, donc des, des, des métiers qui sont fatigants. Euh, donc le fait de pouvoir être dans l'Armée des champions euh, leur permet de se, de se libérer beaucoup plus facilement de toutes les contraintes euh, professionnelles et de pouvoir s'entraîner euh, beaucoup plus. Cette saison, euh, ça marquait un peu un, un tournant dans ma carrière parce que du coup j'ai intégré euh, l'armée des champions. Donc euh, pour la planification, ça a été très différente de la saison d'avant. J'ai pu faire beaucoup plus de, de volume euh, pendant l'été et l'automne. Euh, donc ouais, ça, ça s'est tourné en bloc de, de volume au début et puis après tout en gardant du coup un peu de d'intensité, de, de seuil, etc., pour ne pas perdre le, le rythme de course. Donc euh, l'été, j'ai quand même voulu faire un peu des, des courses de trail, enfin quelques-uns par-ci par-là, pour, euh, pour garder un peu la compétition euh, dans la période off. Et puis bah là, pendant l'hiver, euh, ça a été ouais, beaucoup tourné autour de la récupération, euh, remettre un petit peu des pics euh, d'intensité euh, là où il faut. Euh, et puis ouais, surtout la gestion de la, la saison compétitive. Euh, L'Armée de Champions, en fait, c'est tout simplement euh, le plus gros soutien du sport français euh, en France, puisqu'on on est composé de, de 150 athlètes, 155 pour être exact. Donc, ce sont des contrats, euh, des contrats de travail qui leur sont donnés pour représenter l'armée la... dans le sport. Faire partie de, de l'armée de champions, ça me permet d'avoir de, de, beaucoup de temps pour moi et pour les entraînements et, et la récupération. Enfin, c'est vrai que voilà, ça, me, ça me libère pleinement euh, et ça me. Mentalement, ça m'aide beaucoup à, à comment.. C'est vrai que ça me libère mentalement pour euh, pleinement m'impliquer dans, dans, dans mon sport. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, une aide précieuse. Ouais. Une armée des champions est, est, est extrêmement euh, intéressante. Et donc pour Émilie et, et Thibault là, qui en ce moment bénéficient de, de l'armée des champions, ça a déjà changé leur, leur façon de s'entraîner. Ils sont beaucoup plus disponibles. Et donc cette saison, on l'a vu, euh, ils ont été euh, extrêmement performants. Donc on est divisé en deux compagnies, une compagnie été, qui est le plus gros de notre effectif. Eux ils sont environ 135. Et une compagnie hiver, nous on est 33 uniquement, et sur ces 33, on a tous les sports d'hiver représentés, des sports militaires, j'ai envie de dire, donc ceux qui viennent de la Fédération Française du Ski et ceux de la Fédération Française de Montagne et Escalade, et également de la Fédération Française en e-sport, puisqu'on a aussi des contractuels en handisport. Oui, euh, la suite de, de la Coupe du Monde de, de l'année dernière ici à Flennes, c'est vrai que j'ai de super souvenirs ici. J'avais très bien performé et euh, c'est vrai que c'était ma première année aussi euh, au sein de l'armée de champions. Et le fait d'avoir le 27 e BCA autour, de, autour et dans l'organisation, c'est vrai que j'ai ressenti vraiment de l'énergie et voilà, j'ai des super souvenirs ici. Finalement, un sportif, c'est quelqu'un qui a les valeurs de l'armée. C'est quelqu'un qui... Euh qui s'engage pour son sport, c'est quelqu'un qui, euh, qui se dépasse, dépassement de soi, et c'est quelqu'un qui, euh, qui défend les couleurs du drapeau. Complètement, le fait d'être rentré à l'armée cette année, euh, ça m'a vraiment, vraiment permis de me consacrer entièrement à mon sport. quoi. Et ça, ça fait une énorme différence, surtout euh, dans le sport qui est le nôtre, parce que euh, c'est vrai que sinon, on, on a tous un travail à côté, on, Enfin, L'année dernière, j'étais à la fois étudiante, je travaillais et puis bah, tu t'entraînes quand tu peux. quoi. Mais là, ça, ça change totalement euh, la vie d'une athlète. Donc, euh, et puis ça, ça permet aussi d'avoir euh, un, un, un confort mental, euh, de se dire que bah, l'armée sera là même si je me blesse. Euh, euh, enfin, ils, ils seront là en, en soutien euh, dans tous les cas, donc ça c'est top. On connaît les athlètes, puisqu'on a certains qui ont couru avec nous, avec euh, des militaires de chez nous, dans des compétitions. Et euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on a besoin que ces, ces athlètes, ils aient une petite euh, fibre militaire, un petit, un petit aspect, des petites règles de la rigueur, des choses comme ça, voilà. On espère avoir d'autres possibilités puisqu'on a d'autres athlètes qu'on qu qu veut vraiment aider à, à faire le choix de l'entraînement parce que c est, c est, le niveau maintenant c'est l'entraînement tous les jours donc plutôt que de s'entraîner à la frontale le matin avant d'aller travailler et le soir à la frontale après avoir travaillé ce qui est quand même difficile pour pouvoir lutter contre notamment les Italiens qui ont énormément de postes eux de, du, même, du même style en Italie donc, euh, donc on espère avoir d'autres athlètes là, qui rentrent dans, dans les prochaines commissions. Ouais, bah c'est clair que ça fait toujours euh, vraiment plaisir d'avoir euh, une finale de Coupe du Monde euh, dans son pays, donc euh, ça c'est top et en plus bah, c'est organisé euh, par les militaires d'ici et donc on, on sent clairement que, on a une appartenance et j'espère que ça, ça va nous donner vraiment euh, l'élan et les ailes pour, pour être euh, performants ici. Euh, le lieu est très, est très sympa, on vient de le de visiter un peu aujourd'hui et clairement ils ont vraiment des montagnes qui se prêtent au ski alpinisme. Euh, ils ont des choses techniques euh, tout en restant pas trop loin euh, de la station. Euh, mais en tout cas, on peut faire euh, vraiment un beau parcours euh, hors piste euh, à Flenway. Ouais.